Hello, hello, bienvenue dans notre émission Les Rambas de l'entrepreneur, notre émission dans laquelle on parle uniquement que des problèmes, des difficultés que l'entrepreneur vit et des leçons qu'on peut tirer pour vous montrer tout simplement que la vie de l'entrepreneur, c'est pas la vie rose qu'on montre sur les réseaux sociaux et sur Internet, mais il y a aussi des coûts durs et il va falloir les gérer. Alors, aujourd'hui, on va parler de de quelque chose que tous les, toutes les PME l'été peuvent vivre, la mauvaise qualité de, des produits qu'on a délivrés une fois de temps en, de temps en temps et les retours clients très négatifs et parfois très durs que, qu'on reçoit. Alors, moi, je suis, je vous explique une petite anecdote comme, comme dans tout, dans chaque émission des Rambas. C'était dans le cas de la, j'ai eu deux cas. J'ai eu deux cas, je vais vous présenter les deux cas où vraiment j'ai failli, comme on dit là, faire pipi dans mon caleçon. Le premier cas, c'était dans le cas de, de, de mon entreprise de colis express. On fait la livraison nationale et puis à l'intérieur, fait, enfin à Abidjan et puis en zone, en zone rurale, donc Boaké, en fait, dans les autres villes. Et dans ce cas-là, on avait un contrat Très, très sérieux avec la gendarmerie nationale. Avec la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire. Et on s'est amusé. Enfin, un de, nos, un de nos. Comment on appelle ça même Un de nos coursiers a perdu un des colis qui devait aller à une des légions de la gendarmerie nationale. Pa, pa, pa, pa. J'ai dit ce jour-là, quand elle est venu m'annoncer, j'ai fait, je suis chrétien catholique, donc j'ai fait d'abord un chapelet entier avant d'appeler l'officier pour lui dire que le colis est perdu. Ça, c'est ce genre de truc-là qui, qui, qui, vraiment, comment on dit là, c'est-à-dire, ton cœur palpite, c'est de votre fête. Et puis, qu'est-ce que l'argent vient, non, pardon, pardon. Tu dis, il y a même pas, Dieu ne même pas si il doit te renvoyer ou bien te laisser. Et là, là, il ce même pas le pardon qui peut régler le, le, le truc. C'est une affaire de, est-ce qu'on va m'envoyer en prison pour avoir perdu le colis d'une de, de, de, de, de, de, des, des, des élites de, de, de, de, des forces armées de Côte d'Ivoire Ça, c'était le premier cas. Le deuxième cas, c'était dans le cas de mon produit d'Acheke. On allait livrer une dame, vraiment ce jour-là, Vraiment, on était pressé. C'était dans mes débuts où c'est moi-même qui faisais les propres livraisons. Donc, j'ai fini de livrer la dame, tout et tout. On n'a pas goûté. On n'a pas goûté. Alors qu'on fait ça tout le temps. On n'a pas goûté. Et puis, on a envoyé. On a envoyé. La dame m'appelle une nuit. Elle dit, mais monsieur amour mais votre produit est nul. vous voulez gâter mon foyer Vous voulez gâter mon foyer Votre achèquer est immangeable. J'ai dit, je vous assure, pour ceux qui n'ont, pour ceux qui sont dans la restauration, non, tu sens ça comme un poignard. La dame m'a allumé, m'insulté, que je vais gâter son foyer, qu'elle est obligée de faire du ragoût pour que son mari puisse manger. Et non, j'étais peiné à la fois pour elle, et puis moi-même, j'étais meurtri qu'on m'insulte. Parce que moi-même aussi, là, je veux, je veux faire de la qualité. C'est pas ce que je veux, je veux présenter à mes clients. Donc tu as ce sentiment là où tu, es, tu te sens blessé, tu te sens blessé en même temps colère contre tout et tout ça. Donc voilà des, des événements que vous allez avoir couramment quand vous êtes une PME ou une TPE parce que c'est quand vous arrivez à corriger cela que vous pouvez arriver au niveau multinational. Les multinationales ont très peu de retours clients parce qu'en général, c'est parce qu'elles ont pu corriger cette qualité-là qu'elles sont là. Donc, nous, on vit ça et comment les gérer Quelles sont les leçons à tirer dedans Je vais tirer cinq leçons de cette, de cette anecdote-là. Vous aussi, vous pouvez dire comment vous avez vécu des, des, retours, des retours qualité, parfois de proches qui, qui étaient déçus de la mauvaise qualité de votre produit. Première leçon à tirer, d'abord, soyez responsable. C'est votre faute. Quand on dit « soyez responsable », c'est votre faute. C'est à la mauvaise qualité. Ce n'est pas le client, ce n'est pas l'employé, c'est votre faute en tant que patron. Deuxième chose, il faut contrôler, ayez un système de contrôle qualité de votre produit avant la livraison de, du, du, du client. Comme ça encore, si ça, ça vous échappait, enfin, si vous avez contrôlé et que le client maintenant trouve que vous, à votre niveau, vous avez trouvé que c'était la bonne qualité et que le client trouve que c'est la mauvaise qualité. Bon, ça, on peut encore gérer tout et tout. On peut gérer par euh, euh, euh, euh, comment on appelle ça même le conseil qualité. Il y a une autre manière du service après vente. Mais quand là, vous n'avez pas contrôlé la qualité, vous avez balancé et puis le produit est nul, le produit n'est pas bon. C'est pas, c'est pas bon, c'est pas bon. Troisième leçon. Apprenez à corriger vos erreurs. Une fois que vous avez reconnu que c'est votre erreur, mettez un système en place pour corriger. Ça, c'est le gage de la croissance de votre business. Ensuite, quatrième, il faut apprendre, quatrième leçon à tirer de ça, il faut apprendre à élever les standards de votre, de vos employés. Vos employés, là, là, ils sont comme, ils sont à votre image. C'est-à-dire que vous, ils sont petits, ils sont petits et ou moyens. Ils ne sont pas élevés, vous n'êtes pas une grande entreprise. De toute façon, on dit PME ou bien TPE, très petite entreprise. C'est comme ça, il y a un très peu, un très petit niveau de qualité. Donc, les trucs où, on, on, par exemple, dans l'usine, les gens mangent, il y a des assiettes sales ici, il y a des saletés là, dans les bureaux, ça boit des gays ici, il y a des grains d'atchequins là, de l'huile de galette. C'est des niveaux de qualité qu'il faut apprendre à élever. Non, il y a des choses là. On ne peut pas se faire dans votre entreprise. On vient servir le client, on a la main sale. Il faut nettoyer les mains avant de, de prendre le sachet pour venir donner. Hum? Ne faites pas comme les vendeurs de poulet, de choukouya là. Ils sont là, ils découpent la viande, ils ramassent souvent la main pleine d'huile. Dedans, la main tessaie encore le sachet. Toi, Tu prends même, c'est bourré d'huile. Non, il y a des niveaux de qualité qu'il faut, faut apprendre à élever à lever ces standards-là. Et puis, cinquième, dites-vous que tous les clients difficiles, les clients qui vous insultent pour des retours, c'est une bénédiction pour vous. Parce qu'il y a beaucoup de clients, Surtout on est dans un marché francophone, où les gens sont hypocrites par nature. Ils, sont, ils, ont, ils ont goûté, par exemple, votre plat, c'est pas bon, ils vont pas vous dire... Hein. Ils vont laisser comme ça et puis ils vont aller dire à tous ceux qui les entourent, « Ah non, ce gars-là, il fait de la mauvaise nourriture. » Donc, quand un client prend la peine de revenir vers vous, même si ça va être des injures, même si ça va être des propos durs, considérez que c'est une bénédiction, ça vous permet de vous corriger et puis ça vous permet de, de, de lever votre qualité. Et quand votre qualité est excellente, vous pouvez décoller. Voilà, euh, c'était le, le, le, le petit rambat que j'ai vécu avec euh, euh, ma société de colis on a perdu le colis et puis avec euh, mon produit d'Achequer qui a été mauvais au point où ça, la, la, la cliente disait que ça a failli gâcher son mariage. Voilà, donc euh, voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission des Rambas de, Ramba de l'entrepreneur. Bye bye